Bonjour mes amis, bonjour à vous, c'est Nushka, bienvenue sur ma chaîne, le tarot des 5 soleils, 5, 5, 5, j'espère que vous allez très très bien, et bien aujourd'hui nous allons voir donc l'énergie de la semaine du 14 au 20 janvier 2019, 19 les amis, ça y est, on est passé à 19, ah ben il était temps, hein ça fait un an qu'on en parle. Alors, on va aller regarder un petit peu ces cartes. Alors, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants, si vous ne me connaissez pas. Voilà, ben, je m'appelle Yushka. Euh, J'utilise mon tarot, donc c'est ma création. Euh, vous le trouvez en boutique, hein, dans ma boutique, sur mon site tarotdescinqsoleil.com. Voilà, tout simplement. Et puis, hop là, un... Et ben voilà, et ben voilà, et ben j'ai... On verra la publicité tout à l'heure. Bref, je vous dis bonjour à tous. Voilà, je viens de tirer la première carte, donc j'ai sorti de mon jeu. Euh, le tarot des cinq soleils, donc... Et puis c'est le médium, c'est la 18e carte, et c'est le verso. Voilà, et oui, effectivement, parce que nous allons rentrer bientôt dans l'ère du verso. Ok mais également dans le signe du Verseau, dans la mentalité du Verseau. Bref, qu'est-ce que ça nous dit, cette première carte, concernant les énergies de la semaine hein Eh bien, euh, ça nous parle d'unité, de, de se réunir également, euh, de faire un espèce de, euh, de tour de table avec tous les gens, disons qu'on connaît, euh, ne pas exclure les idées des autres, ne pas euh, se poser en donneur euh, de leçons, ce qui pourrait être là très, très mal perçu. Euh, C'est lié également, disons naturellement, à la parole, donc à la bouche. Donc bien laisser le temps de parole à chacun, en ne regardant pas que vivement qu'il ait vite terminé de discuter, c'est-à-dire d'être vraiment concentré sur le message euh, qu'il a à dire. Afin de, de, de, de faire, disons, de participer, euh, de faire évoluer, disons, le tour de table de la conversation. Parce que ça, ça, fait, ça parle de table. Connaissez peut-être pas, mes amis, disons, un secret. Enfin, un secret, un secret, il suffit de... Voilà, on ouvre un bouquin, voilà. euh, Enfin, pas n'importe lequel non plus. Ça parle de ça parle de table. Le signe du verso est lié, disons, à la bonne table, au soin Également naturel, euh, à l'huile, parce qu'il est lié également à l'arbre et à l'olivier. Donc, euh, l'olivier a un hein, un statut particulier, naturellement, euh, un statut particulier, alors, allez vous renseigner sur l'arbre l'olivier et tout, et toutes les vertus, disons, qu'il donne, comme ça, vous aurez, disons, un petit coucou concernant, disons, euh, tous vos besoins énergétiques, disons, de ce moment-là, en ce moment, pour cette semaine, donc, du 14 au 20 janvier. Euh, la table, parce que euh, il a, on met sur table, carte sur table, on met ses idées sur table, donc ça veut dire que sur la table il y a plein de nourriture, donc il y a plein de choses naturellement à déguster, il y a également des restes. Euh, parce qu'on ne sait pas quoi en faire ou parce qu'il sert tout simplement à rien, tout simplement, et donc où on les met, ça c'est vraiment une métaphore, naturellement, on les met de côté ou bien on s'en sert, euh, parce que tout n'est pas bon à, à jeter, hein. on sait parfaitement que... Il y a beaucoup de, de, de restes qu'on qu peut, disons, recycler, mettre au, entre parenthèses en attente au frigo, euh, disons, au frais, hein, quelque part. Hein. Mais ça, c'est ça correspond vraiment, disons, à cette semaine. Hein. Euh, euh, prenez le meilleur, faites le tour de table naturellement, euh, partagez, élargir, disons, euh, vos horizons, votre horizon, disons, euh, euh, de vue, d'état d'esprit. Et, et voilà, euh, pas se poser en poseur parce qu'il euh, y a le, naturellement une, une carte, enfin fait, disons un signe et puis une lettre, elle a toujours, il faut rester disons dans la justesse, hein. dans la justesse donc dans l'équilibre, c'est un signe d'air, hein. euh, donc il y a beaucoup d'informations également, euh, de, de nouvelles informations. Bien, euh, personne, disons, ça c'est une carte de médium, je l'ai appelé médium, donc euh, prophétie, etc. Euh, on tente hein, naturellement de décrypter tiens, euh, les prophéties, disons, de, de, de, de nos maîtres. Hein. Enfin, de nos maîtres, vous en avez peut-être. Moi, j'en ai. Peut-être que ce sont les mêmes et tout. Euh, voilà. Euh, je, je, je parle vraiment des enseignements, d'enseignements spirituels et comment, euh, comment on peut les traduire ou s'approprier, euh, disons, dans la vie. Pour pouvoir grandir et se nourrir et se nourrir, hein. Voilà euh, à l'heure actuelle, ben écoutez, des prophètes, euh, franchement, il n'y en a pas. Hein, j'en j'en ai pas. Enfin, disons qu'en plus de ça, moi qui je suis pour parler de prophètes et de prophéties. Euh, on essaye de se débrouiller disons avec des messages il faut quand même rester disons humble on essaye vraiment de, de, de développer tout ça mais par contre euh, à l'heure actuelle enfin disons les prophètes nous ont toujours dit méfiez-vous des prophètes qui vont se dresser disons à la fin des temps c'est à dire maintenant donc voilà pour faire court je vous donne le message il faut s'en méfier quelque part comme de la peste euh, des, de ces nouveaux prophètes là qui se lèvent en disant moi je, je détiens la vérité alors, ils vont se déguiser également naturellement en mouton en sauveur, ça c'est toute la carte hein, qui raconte ça, c'est incroyable ce qu'une carte peut raconter ah, c'est fantastique hein, on resterait du, du temps Puis en plus de ça disons c'est quand même la carte du verso donc euh, je parlais disons également pour les verseaux qui arrivent donc euh, pour le, le, le, le le signe qui arrive là donc la semaine prochaine. Alors, hein, qui suit ça Donc euh, Le côté, disons, malsain euh, du, du verso, c'est d'utiliser justement ce côté complètement mental et dire « Moi, je te prends pour un idiot, tout simplement, mais naturellement avec des grands sourires en disant « Je vais m'occuper de toi, ne t'en fais pas, je vais te donner la part, je vais m'occuper de toi, je vais m'occuper de toi. » Voilà, euh, déguisé complètement en mouton, alors que derrière, euh, c'est pas du tout un mouton, hein, c'est un prédateur. Et. Prédicateur Prédateur Oh, c'est un peu la même chose en plus, hein. c'est rigolo ça, hein. et, et donc, euh, voilà. Et l'autre, ben, il se laisse à nouveau avoir, pouf, et il tombe et il tombe, comment on dit, donc dans le système de l'esclavage, tout simplement, c'est ça le système de l'esclavage, et après, disons, euh, la, la, la personne qui est en haut, elle décide si oui ou non, elle doit la mettre à tel, tel, euh, disons, poste, ou alors, disons, l'oreiller. Donc, si dans votre vie, vous avez un beau parleur à l'heure actuelle, là, qui va arriver, je résume, hein, disons la carte là, pour l'ouverture de cette semaine. Si vous avez euh, des beaux parleurs qui arrivent en disant, moi je détiens la vérité, euh, laissez-le parler. Si vous avez envie d'écouter pour situer où il est. Il n'y a pas de problème, si vous êtes assez fort pour ça, il n'y a pas de problème. Il y a toujours un risque, hein, parce que croyez-moi, que les beaux parleurs, avant de vous parler, en général, ce sont naturellement des manipulateurs, des, des mentalistes, on va dire, c'est une carte mentale, ça, extrêmement fin, fin, fin, qui vous ont souvent, euh, euh, qui a souvent observé elle, la situation, et votre manque à vous pour pouvoir venir le combler. C'est une manipulation mentale, hein, tout simplement. Alors, ça peut se retrouver sur plein de trucs. Et qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça Cette carte, attention, il y a à boire et il y a à manger. <rire> et oui Alors, et si on tirait maintenant les deux autres cartes, hein, parce que ça, c'était la carte d'ouverture, donc de la semaine, <rire> là, je vais... On peut continuer, hein, sur une carte, on peut... On peut... C'est incroyable. Alors, bien. Et d'une et de deux. Maintenant, je préfère mon paquet de majeurs parce que là, j'ai les majeurs et après, j'ai les mineurs. Donc là, je fais toujours une ouverture. Donc pour les nouveaux, avec euh, trois cartes. Donc celle qui donne la première l'ambiance de la semaine quelque part. Et ensuite, les deux autres qui euh, viennent enrichir. Alors, on va enrichir Ouais ouais. Changement, le bélier, tiens. Alors là, il y a une question, disons, de, de combat. À nouveau, ça représente la tête, un hein, bélier. Coup de bélier Surtout qu'il y a Mars, et Mars, ça reparle, là en ce moment. À fond, à fond. Hein. Donc, euh, oui, ben, il y a beaucoup, disons. Alors, R, naturellement, Cinder. Signe de feu. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez un petit peu, vous êtes devant le feu, vous prenez un souffle d'air et vous faites... Eh bien, je peux vous dire, la fumée, elle monte. Hein? Alors que ce soit, disons, magnifique, fumée, spirituelle et tout, c'est évidemment que c'est magnifique. Hein? Mais si ça fume des oreilles, ça fume de tous les côtés, et la tête, elle en peut plus parce que ça éclate et tout, vous voyez, faut relativiser. Et là, il euh, y a, euh, disons, euh, c c disons la, la première chose à dire, c'est, disons, faut pas monter euh, quelque part dans les aigus. Euh, là, Forest est disons euh, bas, calme, si ça représente disons euh, des couleurs disons, qui sont extrêmement. Euh, euh, ça, c'est un indigo de toutes les façons. Alors, vous imaginez, c'est la couleur indigo. Et de l'autre côté, euh, vous avez disons un rouge qui est un ultra rapide. Alors, vous avez un ultra violet et un ultra rapide rouge. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, disons, de. Donc, il y a quand même quelque chose de mystique qui arrive là. Il euh, y a quelque chose de mystique qui arrive là dans l'air. On va avoir des surprises, mes amis. J'ai l'impression qu'on va avoir des surprises. Bon, allez, chien. Oui, alors, euh, on va être témoin de quelque chose. Incroyable on va être témoin de quelque chose. Là, ça va être, disons, on va être témoin de quelque chose. C'est fou ça. Il y a quelque chose qui va se.. Qu'est-ce qui va se passer? C'est dans le temps. C'est question. Il y a, il y a, par contre, pour, pourtant, il y a une carte.. Il y a des cartes d'information et de changement qui sont euh, euh, très rapides là. Hein, on va avoir une information, disons, pour passer d'une étape à l'autre, d'accord. Euh, mais j'ai l'impression, entre parenthèses, entre parenthèses, parce que euh, initié, euh, moi, je vous le dis tout de suite, euh, les personnes maintenant sont toutes initiées si elles veulent s'initier et choisir leur initiation. Euh, C'est une question, disons, de volonté, de savoir, disons, dans quoi on veut s'initier. Donc, ça aussi, c'est un côté, disons, euh, initiatique, dans le sens où vous allez choisir, euh, si on veut euh, reprendre ça, disons, à l'individu, votre propre. Euh, il va y avoir quelque chose, disons, dans votre vie, quelque chose qui va, disons, venir, vous ouvrir les yeux, vous allez entendre, et vous n'allez pas pouvoir, disons, euh, fermer la porte, et quelque part, vous allez vous vouloir vous initier, c'est-à-dire vous informer beaucoup plus en avant en prenant naturellement des avis extrêmement différents, mais le, là ça risque disons de changer vraiment euh, quelque chose en vous, votre vision sur un personnage peut-être, sur quelqu'un de proche, vous comprenez Ouvrez les yeux sur quelque chose qui jusqu'à présent c'était fermé, vous ne pouviez pas voir l'information vous est donnée de façon à ce que vous puissiez passer à autre chose. Là, il y a une espèce tout simplement voilà, de déblocage, on va dire. Quelque chose euh, repris, disons, au simple du simple du simple, euh, il y a un élément, disons, qui, va, euh, qui, qui peut vraiment débloquer, disons, hein, quelque chose dans votre vie. Naturellement, si vous le voyez, si vous l'utilisez, si, hein, à bon escient. Hein. Ça, c'est toujours la même chose. On voit ce qu'on peut voir, et on voit ce qu'on doit voir, parce que si on ne peut pas le voir, on ne doit pas le voir. Euh, il y a des choses euh, des, dans notre vie, là, parce qu'on parle d'un monde tout à fait parallèle, donc, avec le médium, euh, il y a des choses que l'humain euh, ne doit pas voir, parce que il ne peut pas voir. Donc il va y avoir une ouverture des yeux, même, disons, par rapport à des, à des énergies ou à des êtres ou à des enseignements. C'est parce que tout simplement, euh, ça doit être, euh, le changement euh, doit être complètement euh, progressif... Euh, pro, euh, pas à pas, euh, je trouve plus le mot. Voilà, euh, doit se faire, disons, vraiment pas à pas. Une porte après l'autre, une porte après l'autre, pas brûler les étapes, brûler, brûler, là il y a deux feux, il faut savoir qu'il y a deux feux ici, premièrement ça représente la planète Mars, donc la planète Mars là elle, elle, elle, elle influence, vous voyez le bélier, le bélier il se retrouve ici sur cette carte, donc, il y a un coup de bélier dans la porte. Souvent, j'en parle de ça, mais c'est vrai que ça fait partie vraiment du, du premier mois, euh, deux mois même, qui vont de, de, de l'année, là. Vous voyez ça Et ça, euh, l'argent qui est porté, disons, par euh, le, le verso, vous savez, sur euh, là eh bien, il fait partie, c'est un petit ange, disons... Euh, je vais vous le montrer peut-être qui est porté, vous la connaissez peut-être sur le tarot de Marseille qui s'appelle le monde. Moi j'ai reporté ça parce que euh, naturellement ça fait partie de la carte puissance. Euh, et voilà donc euh, le séraphin qui est porté ici. C'est un élément feu hein, le monde dans le tarot euh, de, de Marseille. Hein. C'est ni plus ni moins que euh, l'élément feu... Et en plus, ni plus ni moins euh, que, disons, repris, disons, en, en, en planète, euh, représente Pluton, il peut représenter également la peste, il peut représenter également, disons, l'épuration également d'une maladie, vous voyez, donc, euh, également la guérison. Donc, ce personnage-là se trouve quand même, vous voyez, euh, sur euh, cette, euh, cette carte, c'est quand même pas rien, c'est quand même pas rien. Et donc, ce fameux euh, ange qui est ici, c'est un séraphin, il s'appelle séraphin, c'est un séraphin. Or, c'est saraf et ça veut dire brûlant. Donc là, mes amis, je vois du chaud, vous comprenez ce que je veux dire Je vois vraiment du chaud, du chaud, du chaud. Alors, maintenant, qu'on a fait, disons, l'ouverture avec ces trois cartes majeures, c'est rigolo, hein On va aller voir les cartes mineures. Parce que tout simplement, il y a un petit côté, disons, un peu plus personnel, euh, sentiment, disons, comment euh, ça va... On risque, disons, de... Euh, comment ça risque de vibrer dans notre cœur un petit peu, hein Et on sait que le cœur, naturellement, peut tout faire. Le meilleur est le pire. Même par amour, on peut faire le pire. On le sait, Voilà. Donc, le cœur, euh, c'est des cartes de cœur en plus de ça. C'est lié beaucoup, beaucoup, disons, au cœur. Je vous l'avais pas dit. Hein, C'était une information, je ne vous l'avais pas dit. Alors là, je vais aller voir. Donc, euh, je vais tirer trois cartes aussi. D'accord Je les tirer tout de suite. Voilà. Maintenant que j'ai bien le schéma en tête. Alors, ma première un. Hein? C'est le cancer. Mais ouais, le, le cancer à l'heure actuelle, euh, il est extrêmement, disons, euh, affecté, disons, dans son... Bref, ça concerne la famille. Hein. Euh, la famille, sa maison, sa façon, disons, de concevoir sa propre vie, parce que euh, sa vie, c'est son temple, également. Hein. Naturellement, avec extension, euh, la mère porte des enfants qu'elle a reçus, donc, euh, de son mari, donc... C'est inclus, ce qui fait que la femme, vous voyez ici, il y a un toit euh, en haut. Euh, je ne sais pas si vous voyez. Oh, je, vais vous la, je vais vous la mettre sur le devant, hein, tout simplement. Je peux me lever. Ce n'est pas non plus. Alors, vous voyez, ici, on voit naturellement la fameuse lune avec le cancer et puis la fameuse mandragore. Alors, il y a, euh, la mandragore. il y a toujours une sensation, disons, de « Oh là là, je crie, j'ai mal !» D'accord On voit les deux serpents sur chaque côté, mais avec également, disons, c'est symbolisé aussi avec les grenades. Euh, vous voyez, euh, c'est-à-dire, il y a beaucoup, on, on parle là également, disons, de soins, de soins du corps, du soin de la terre, euh, du soin naturellement de la maison, euh, la paix, la, la petite colombe, là, disons, la paix qu'on peut apporter également dans son foyer. Ou ni plus ni moins euh, en soi. Alors là, on voit qu'en haut, euh, cette, cette carte est influencée euh, euh, protocolairement. Elle dit... Euh, euh, c'est le fameux Jupiter qui, est, euh, qui, se, qui se trouve là en ce moment, disons, un Sagittaire. Et il faut savoir une chose, c'est que le Sagittaire, c'est le protecteur des enfants. Voilà, c'est une maison qui protège les enfants, là. Et là, c'est un avertissement, disons, par rapport, disons, à la descendance. Il y a une espèce de peur ou quoi que ce soit. Et c'est un rappel, c'est un rappel. Mais euh, la descendance, attention, c'est... Euh, on, on, on juge l'homme par ses actes. Et on dit que ses actes sont, quelque part, ses engendrements, ses propres enfants. Donc, euh, quelle place, disons... Euh, Comment ça vibre en nous euh, euh, en ce moment Comment, comment on vibre Est-ce qu'on vibre vraiment, disons, sur le côté, disons, euh, purement euh, euh, terrestre, sachant que naturellement, Jupiter, mais Jupiter, c'est quand même la planète de la bonté, c'est la planète, disons, à laquelle est relié quand même le prophète Abraham, vraiment qui, qui, qui, qui, qui est, lui, un, un unificateur, qui est le Père. Euh, disons euh, entre parenthèses des, des religions monothéistes qui ont donné les religions monothéistes c'est à dire où tout le monde se rejoint à de, tout le monde rejoint le ciel et disons rejoint euh, la divinité il y a aussi disons cette espèce de euh, lever la tête pour euh, euh, s'unifier il y a un côté à nouveau assez spirituel qui arrive là ça m'a l'air au départ assez spirituel euh, confus mais elle est confus, parce qu'il y a Neptune euh, qui est en poisson, là, à l'heure actuelle, ça c'est confusion, hein? c'est la carte confusion, et ça porte le signe des poissons. Et ça nous apporte quand même beaucoup de confusion, euh, Neptune, euh, c'est-à-dire que les poissons ont, euh, et Neptune, euh, c'est également, disons, le, le, le, le sentiment qu'on a, et la relation qu'on a par rapport au divin, hein? par rapport au divin. Donc, est-ce qu'il y a une confusion, là Est-ce qu'il va y avoir une annonce euh, particulière, disons, euh, qui, qui va prêter à confusion et tout, qui va vous remettre en compte, disons, votre, peut-être, vos croyances, votre spiritualité, tout simplement. Il euh, y, y, y a, voilà, euh, des trucs qui vont, peut-être, euh, voilà. Moi Là, on retrouve à nouveau du mystique avec les poissons, la pitié, donc quelque chose, euh, là c'est 22, donc quand même c'est la 22e, ça, ça correspond disons vraiment à, à nouveau à mes amis, gardez la tête sur terre, moi c'est ce que je voudrais vous dire, parce qu'il va y avoir beaucoup d'annonces qui vont vraiment être perturbantes, vous allez partir dans tous les sens, vous allez même, euh, j'allais dire si vous ne croyez pas au bon Dieu, vous allez croire au bon Dieu, ah non mais c'est fou ça, enfin disons, vous voyez, ce que je veux dire, c'est un truc de c'est un truc de fou. Si vous imaginez que par exemple, une telle personne, pour vous, pour vous personnellement, ou une situation, c'était le bonheur, ça représente le paradis ou c'était le bon Dieu, là, d'après ce que je vois, ça risque, disons, d'être assez perturbant. Il euh, y a hum, quelqu'un ou quelque chose, disons, qui va, qui risque, disons, de... Euh, euh, perdre son statut, disons, à vos yeux, peut-être. Allez voir. Hein. Mais, euh, c'est pour le bien, hein. C'est pour le bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Là, on, je, je vois que toutes les cartes que j'ouvre, je, je, je, disons, il y a quand même une, une relation, disons, assez particulière avec euh, ce qui nous a construits, nos, nos, tout simplement nos croyances, hein, c'est ça aussi, hein, qui nous, entre parenthèses, croyances, c'est ça aussi, hein, ce, qui, ce qui nous a construits. Hein. Ah oui, je crois en ma vie, je sais pas là, oui, je crois, je crois on, on croit, on croit. Oui. Voilà, et on croit. Bien, alors, maintenant, il y a une petite carte conseil, là, qui arrive. Il y a quand même, je suis désolée, mais je reviens, cancer, poisson, poisson, euh, c'est quand même assez drôle, ce ne sont que des signes d'eau. Ce ne sont que des signes d'eau. Les signes d'eau, il y a un côté toujours, on revient à ça, disons, vraiment pour la spiritualité. Voilà, on est, à, on est quelque part, disons, là, attaché à la spiritualité, parce que ça, ça a une relation également avec euh, euh, se baigner, avec, disons, ben, parce qu'on est dans l'ère du poisson et on est en train de quitter l'ère du poisson. Et naturellement, il y a beaucoup, disons, ben, il y a des remous, hein? donc il y, a des, il y a des confusions et tout. Et donc, la dernière carte qui a l'air comme ça, c'était la pitié. Donc, je vous la montrer de près, cette, cette, cette pitié quand même. Euh, là, c'est 22. Vous voyez, donc, c'est relié également, disons, à la 22, c'est-à-dire à la fin euh, du... Des, des, de l'alphabet hébreu sur lequel est construit donc euh, mon jeu. Euh, vous voyez ici donc il y a le poisson. Ici il y a euh, naturellement ce qu'on ce qu aime, c'est un terrain disons qu'on aime, c'est euh, Vénus. Et en haut il y a une construction disons qui est euh, annoncée par euh, le grand surveillant donc c'est Saturne qui dit quelque part. Vous dites quelque part avec cette euh, carte. Euh, L'appétit reste, disons, concentré sur euh, euh, ce qui est solide. Ça c'est un... Ce qui est, les indications qui sont en haut c'est toujours, disons, un conseil, un ordre qui vient du haut pour pas qu'on parte comme ça, disons, dans ce que j'aime et disons qui est euh, le terrain, disons, de Vénus là. Euh, le, là, le, ici, cette, cette, ce fameux, disons, Saturne te dit Attends dans ta maison, dans ta maison, fais pas n'importe quoi, ne construis pas n'importe quoi. Vous euh, voyez, quand même, c'est des cartes qui sont quand même assez spirituelles. Et donc, il euh, y a une confusion qui va être amenée, à mon avis, par, euh, par des annonces. Parce que vous allez voir, toujours est-il que là, on en revient à témoin de ce que je vous avais dit donc euh, au départ en ouverture alors la carte conseil <rire> bien qu'on développe au fur et à mesure hein. pouf je vous la dit ou je vous la dis pas <rire> allez je vous la dis je vous la dis ah ben je vais vous l'amener quand même voilà je vais quand même vous l'amener alors et eh bien c'est tout simplement le fameux Soleil. Alors, regardez. Euh, la, le, le verso, le, je, vous savez que le verso, c'est la onzième maison. Hmm? Il siège dans la onzième maison. Ça, euh, c'est la onzième carte et ça représente quoi donc Ça représente le soleil. Ah, aïe, aïe, aïe, mes amis, avec le fameux, disons... Euh, avec le fameux euh, conseil d'être tout à fait euh, royal hein, euh, dans sa vie d'être généreux d'être cordial comme le lion d'être cordial comme le lion d'être généreux d'être euh, bon d'accompagner les gens si vous avez décidé disons euh, euh, disons, de, de, de, de, de, le, le verso c'est un projet mais ça, ça se concrétise donc. Si vous avez projeté quelque part euh, quelque chose, étudiez-le correctement. Hein, C'est un petit peu le conseil. Développez votre projet. Faites-en une maquette de façon à ce que ça tienne la route. Vous voyez, euh, on passe donc... De l'idée à la construction, parce que depuis le départ, on nous dit, euh, pas dans ta tête comme ça, il faut que ça soit, disons, matérialisé, sinon on risque d'aller vraiment dans la confusion. Euh, donc, quelque chose de très concret, c'est comme un roi, là, il veut construire son palais, il ne va pas, disons, écouter euh, les belles histoires, euh, oui, ça va être comme ci ou comme ça, on va lui dire... Montre-moi tes plans, fais-moi une maquette. Dans cette semaine-là, donc le petit conseil, c'est si tu as quelque chose, disons, en tête ou un projet qui arrive, et quelque chose qui est déstabilisé dans ta vie, naturellement, il y a toujours le moyen de prendre un crayon pour euh, mettre, coucher ses pensées sur un papier, afin de pouvoir se construire un, quelque part un schéma ouvert pour dire ah bah ben ça c'était ça ça c'était ça, ça c'était ça ça c'est clair concernant disons un projet d'architecte d'architecte euh, demandez parce que là on parle de bâtisse tout ce qui doit être construit euh, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout ne vous laissez pas avoir par des belles paroles euh, lisez entre les lignes naturellement, disons, de vos contrats d'assurance, euh, de tous vos contrats, mettez-vous Mettez à jour, naturellement aussi, de vos papiers, là, parce qu'il y a, ça c'est une, ça c'est un avertissement de toutes les façons, je vous dis tout de suite, pour, pour les versos, euh, parce qu'ils vont à, donc la semaine qui va suivre celle-ci, on va être complètement en verso, donc, et ça, ça va être le hic pour les versos, donc, déjà, cette semaine, ou pour ceux, disons, qui ont euh, en eux euh, du verso, on a tous quelque chose. En nous, le elle <rire> Voilà. Alors, on est tous un petit peu verso quelque part. Donc, euh, attention, papier, être bien cartes par rapport à ça, parce que là aussi, ma foi, ah, tiens, ça, ah, ah oui, oui, oui, avant, parce que j'ai l'impression que là, il y a des portes qui vont se fermer sur les administrations. Il y a certains euh, services administratifs, oh, je lis, hein, excusez-moi, euh, serv services administratif qui risque d'être euh, fermé Alors, renseignez-vous, prenez rendez-vous, euh, je ne sais pas pourquoi je vois ça, cette, cette administration qui, qui se ferme là. Bref. Oh, c'est quand même les énergies, donc, de la semaine, au 14 du 14 au 20 janvier, mes amis, et puis, donc, euh, là, eh ben je vous souhaite, euh, ben, une très bonne semaine, hein, alors, venez me voir sur, donc, euh, mon site, tarotdescinqsoleil.com, alors, euh, vous connaissez le truc, abonne-toi, le like, le machin, et commentaire, bien sûr, je vous réponds. Vous pouvez m'écrire également sur mon site. Et voilà, si vous avez des questions à me poser, euh, laissez-vous guider. Au revoir les amis, et je vous like. Au revoir, à la prochaine vidéo.